Oui mm. Yeah J'espère que tu vas bien Dans cette vidéo, je te présente mon nouveau VTT Le GT Zaskar. Un VTT semi-rigide, suspension à l'avant 130 mm, RockShox Des roues en 29 pouces Vous l'avez vu, il n'y a pas de suspension à l'arrière C'est un semi-rigide qui va permettre aussi bien de faire de la descente Que du cross-country, que... Du petit pump track comme on va faire aujourd'hui Un vélo ultra polyvalent Sa couleur franchement dites moi ce que vous en pensez les gars Mais moi je la trouve magnifique Comme ça un peu vert euh, Vert sable, non on pourrait appeler ça comme ça Je sais pas comment on appelle. Vert un peu voilà kaki Le Zaxa c'est un vélo qui est réputé GT Avec notamment son triple design regardez les tubes par ici carrément normalement Il s'est attaché au tube de sel Ici il y a un jour qui fait un design vraiment vraiment sympa Le vélo il est très léger Il est équipé d'une selle télescopique en plus Des freins hydrauliques Shimano C'est un vélo qui vaut 1500 euros C'est abordable honnêtement Pour le rapport qualité prix de ce vélo On a justement le test aujourd'hui, et je vous dirai, c'est la première fois que je m'en sers, je vous dirai à la fin de ce petit entraînement ce que j'en ai pensé. Donc, j'ai oublié de dire, mais on est à We Ride à Lyon Vous le connaissez, j'ai fait déjà plusieurs vidéos ici, et on va sur la petite zone qui est juste derrière nous. C'est une zone maniabilité enduro trial. Let's go! Woo petite zone maniabilité équilibre, le tronc, les petites godilles de précision, et je te ferai le retour là sur les, les petites pastels qui, qui bougent là, tu vois. Vas-y, tu me suis? Vas-y. Hop! Ok. Là, il faut bien placer les roues, l'avant à gauche, hop là, tout bourré, hop pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la ligne de droite. C'est genre un peu extrêmement dur. Là, on commence à avoir quelques franchissements, tu vois, genre, le pneu redescend, les petits modules à droite. On va commencer à mettre du flow là, voir ce qui donne ce vélo. C'est vraiment cool quand tu viens d'avoir été enduro c'est que tu t'attends à te faire vraiment absorber avec la suspension arrière. Ici, vu que c'est en semi-rigide, en fait, le moindre mouvement, pouf, ça t'envoie, donc c'est vraiment cool. Euh, Telle une nouvelle ligne, la skinny line. Euh, c'est du mieux Même avec le trial, le trial pur, j'arrive pas souvent au bout. Qui si, regarde, c'est pas plus large qu'un peu, pas plus large que mon pneu ici. Tu hein. vas falloir rouler là. Je vais venir de là-bas, et le but, pour valider ce défi, ça va être d'arriver jusqu'au bout. Sans mettre le pied, là Sans mettre le pied. Oh oh oh Wouhou Premier essai va l'idée. Est-ce que t'as un petit défi à me proposer Ouais j'ai un petit défi ouais. Tu pars du bout de la passerelle là Voilà oh. et tu peux tout faire en manuel oh Weeding le ouais, droit en... Oui oui oui c'est le droit Faire la passerelle en wheeling. Ouais Ça va être chaud hein ouais. ah. C'est trop chelou Quand la passerelle elle tombe ça fait un truc chelou Ouais ouais Eh oh. oh. <rire> hey. Je vais corser ton défi. Je dois faire celle-là. Plus, plus, plus celle-là. Celle-là. Vas-y. Alors, celle-là, je pense qu'elle va être chaud. Et après, le deuxième défi, c'est de le faire à l'envers. Ça veut dire que la passerelle, elle est déjà, elle est déjà levée. Ah, tu vas faire Vas-y. Valide oh ouais ouais ou pas J'ai posé l'avant. Un poil avant. Non, ça va, il est pas mal. Tu le valides ou pas Allez, je le valide. Ok. A l'envers, ça peut se faire. Hein. C'est chaud, non Tu veux arriver, genre la monter là-bas Essaye sur le petit, déjà En plus, quand je vais monter, ça va se péter, c'est trop chaud. Oh. Ah ouais, c'est brutal un peu là. J'essaye le deuxième. Oh non C'est horrible Il est pourri Ah, ouais, sinon, il faudrait que j'arrive genre comme ça. Bon ça passe, si le but c'était pas de faire ça un passe goût, mais mais ça passe Mais ouais ça bourrine un peu les passerelles, on va leur casser Eh hey, j'ai déjà ma première goutte de sueur là, ça y est, chaud, chaud. Tu veux qu'on aille sur un truc plus dur Vas-y on va voir ce qu'il y a d'autre hein. bon, On arrive sur la deuxième partie VTT il y a plusieurs options Bon là ça va, ça devrait aller le arrière regarde Mode tout terrain On arrive dans la deuxième zone et là on va pouvoir lancer des défis. Le premier, ce que j'ai envie de faire, on va faire du trial. Il faut que je parte d'ici. Tour roi arrière. J'aimerais faire des sauts roi arrière genre comme le trialiste, il faut que j'aille jusqu'au bout en sautant. Ok, voilà. ça marche. Ouais. ouais. Là-bas, ça va être plus chaud. Dans le yes. Ouais. T'as l'idée Bah bien sûr. Est-ce que tu arriverais à faire la même, mais ici Sur le tronc là. C'est un peu plus fin. Hein. Ok. Bah là, pour le coup, faudrait faire wheeling alors. Que le tronc ou en partant du bas, du de tout l'avant ah, en plus Bah, que le tronc déjà. Bah, que le tronc non Bah, je pars de là-bas si tu veux. S'il est pas droit ton tronc là. Euh, en vrai, y'a moyen. Manuel. Ouais, ouais, ouais, ouais. Yes. Yes. Maman mia. là là. Content franchement, mais j'ai vu une ligne, tu vois ça là, la bordure, et tu vois genre la barrière là-bas. Regarde, là on peut rouler, ok, ça va, c'est droit. Genre la faire en descente, celle-là. En dé. ouf oh <rire> tu vois, même en portant le vélo, c'est chaud. Du coup, là... tu pars dans haut Peut-être pas très stable, c'est de la merde. <rire> non, non, c'est de la hein. Oh, tu triches Ouais, j'y vais à Ouais, <rire> je prends déjà pas mal si j'arrive à monter dessus avec le vélo. <rire> c'est plus petit que le pneu. Ouais. Oh, oh, oh, oh ah c'est chaud hein. ouais. Je crois que ce vélo a été conçu pour faire ça ou pas Non je pense pas non est-ce ah, que le mec vrai... qui conduit le vélo a été conçu pour Non <rire> Allez Ah non oh toi, ça bouge Ah ça bouge trop non ah, J'aimerais bien arriver jusque là au moins tu vois et dire j'attaque la descente quitte à sauter après mais le défi c'est au moins d'arriver jusque là Ok Ouais Ah le pied Ouais le pied c'est pas grave Allez ça passe, ça passe, c'est oh, pas En fait, plus j'avance, plus ça, ça bouge. bouge. Allez, t'es bien, t'es bien. Ok, là c'est le moment. Ok, tiens, tiens, tiens. Un petit pied, un petit pied, un petit pied. C'est que j'étais vraiment proche là. Ouais, ouais. Oui, oui. Ok. Tu as arrêté là? Pourquoi j'ai sauté du vélo? Ah. Ça se rapproche, non? Je te dis, je peux pas abandonner. C'est le genre de truc qui m'énerve. Déjà, t'as déjà, pas déjà, déjà passé toute la barrière. Non, Allez, tu la refais. Ok, let's go. C'est la bonne. Oui. Ouh. Oh. Par contre, celle-là, c'est la bonne. Ok. On se tire, la pomme Oui. L'artiste Oh, oh, oh, oh là, là là Elle est belle, elle est belle. Un pied. pied pour à moi, c'est pas validé, mais prends confiance dans la descente. Ok, ok, vas-y, vas-y, vas-y. Yes, yes, yes. Oui ou pas Bah bien sûr. Yeah Alors bon moi je suis un peu pointilleux, c'est vrai que j'aurais aimé faire la suite, rouler ici, tac, et continuer là-bas. Mais bon. monté sur le toit, non J'ai monté sur le toit. Mais bon je suis bien content. Franchement ça fait plaisir. Tu passé euh, quoi On va essayer Ouais non, 10-10. 10. Bon j'espère qu'il y aura un pouce bleu pour ça au moins. On peut changer de spot hein maintenant. Vas-y, on ouais. change On va au pump track Vas-y, un peu de pump track avec, ça fait cool. Ouais. Let's go. On va se terminer sur le pump track un peu là. Let's go. On va voir si on peut jumper, faire des virages. caméraman contre vélo. Tu dois courir le plus vite possible derrière moi. Okay. On fait un tour. C'est dead. T'as le droit de couper. Si tu sens que t'es un peu en déj, t'as le droit de couper. Non, je vais crever là. Je vais T'as pour... va, des chaussures Jordan. Euh... C'est juste pour. C'est juste pour jump. Allez, 3, <rire> 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez! Alors! C'est trop, c'est trop. C'est bon, pas de côté! Alors, Moi, je pense qu'ils vont rien voir, je te le dis tout de suite <rire> Parce que le plan est nul Cuit. Le plan le plus nul Voilà les jeunes qui regardaient cette vidéo Il faut pas fumer, sinon vous voyez vous pouvez pas suivre les vélos <rire> T'es calme toi. Cuit. Vas-y je te fais des petits sauts par contre Vas-y. Là la selle pour le pump track elle serait un poil l'autre On pourrait baisser un peu parce que je me sens un peu gêné Mais en vrai le fait que ce soit un semi rigide Vous allez voir dans les enroulés là dans les, dans les bosses Comme ça je vais en faire 2-3 là pour montrer aux gens Et ben ce vélo là c'est 10 fois mieux qu'un enduro Et pareil dans la forêt ça permet de relancer Fais la ligne là en manual comme ça gens j'en comprendre. Vas-y Beau bon. vais même faire des <rire> Est-ce que tu fais un 3-6 là-dedans là Non. Avec la selle aussi haute que ça Sortie 180 ouais, c'est déjà pas mal. Vas-y essaye que ouais. J'avais touché le pédalier là. Il est pas très haut le pédalier. Là. Je pense que je rase, non Pas loin. Avec les 29 pouces ça va ça touche pas. Euh, je peux te faire si tu veux un petit saut sympa. Oui vite toi. Ouais, euh, le plat On va arriver un peu plus vite. Jamais tu gapes tout. Oh, il manque, ouais il manque vraiment 20 cm en fait. Pour mourir, ouais. <rire> ah, travers hein. Ouais c'est passé non Ouais, c'est dégueulasse, mais bon c'est passé. On va valider celui-là, non et eh bien on finit au même endroit qu'on a commencé. Merci encore à GT pour ce nouveau vélo. Zascar. Faites-moi la traduction, j'ai pas eu le temps de chercher. Qu'est-ce que ça veut dire Zascar Marquez dans les commentaires. Pourquoi merci à GT comme j'ai dit, à WeRide pour l'accueil. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je suis un peu moins essoufflé. Pensez à liker et à vous abonner, ça me fera plaisir. Ciao les gars.